Bonjour à tous, bonjour à, à, à toutes. Euh, il est 13h01. Il y a encore des participants qui, euh, qui rentrent dans la salle. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer euh, cette présentation. Présentation donc, qui, est, euh, qui est enregistrée. Et donc ainsi ça va nous permettre euh, ça va nous permettre de rediffuser la présentation s'il si, euh, y en avait qui avaient le qui exprimait le besoin alors est-ce que vous voyez bien à, écran, à, à votre écran euh, ma présentation Nassirou, je vais demander à Nassirou de me, de me répondre ouais, parfait ouais. alors si Nassir ou voit, voit c'est que tout le monde voit. Très bien. Donc, euh, bienvenue à chacun d'entre vous pour euh, ce webinaire euh, qui s'intitule L'aide aux entreprises en région en alerte maximum, maximale. Et son petit nom, c'est AERAM. Euh, donc, euh, le webinaire va durer environ 30 minutes. Si vous avez plus de questions, ben bien évidemment, euh, nous serons à votre disposition. Et la présentation va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, vous allez avoir une présentation, euh, je dirais, descendante, d'informations descendantes, euh, sur la base de diapositives qui s'affichent à l'écran. Et puis, euh, dans un deuxième temps, bien, il va y avoir une session euh, de questions-réponses euh, plus précise, où là, euh, bien, Nassirou, qui est euh, le conseiller en développement des entreprises, conseiller financier, va pouvoir vous répondre. Alors, quelques petites précautions d'usage pour le bon fonctionnement du webinaire. Je vous remercie de couper votre micro euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence au, euh, au niveau du son. Si vous souhaitez en cours de route poser des questions, vous pouvez utiliser le clavardage. Euh, moi, je regarderai au fur et à mesure les différentes questions et je ferai une synthèse à Nassirou pour voir si effectivement tous les points ont été euh, ont été couverts. Euh, et puis, encore une fois, ben, vous n'hésitez pas. Euh, on ne, vous aurez nos coordonnées à la fin pour également nous recontacter. Alors, ce préambule étant euh, étant fait. Euh, moi, je voudrais rappeler quelques éléments sur le SDLR puisque c'est le SDLR Service de Développement local et régional de la MRC de Matawinie qui organise ce webinaire et qui gère le fonds. Quel est le rôle de cette petite bête qui s'appelle SDLR C'est l'accompagnement des entreprises des entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient d'économie sociale et des organismes communautaires. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le rôle du SDLR, je vous encourage à aller visiter le site web www.développementmatawini.org où là, vous aurez la mission, le rôle. Vous aurez également une chose fort intéressante pour les entrepreneurs qui s'appelle euh, Boîte à outils. Je, je remercie l'iPhone de Bruno, euh, de, de Bruno plutôt de couper son micro, si c'était possible, comme euh, toutes les personnes. Merci beaucoup. Donc, allez visiter le site web, avec dans la boîte à outils, vous avez également un guide de contingence. Je vous encourage également à vous abonner à la page Facebook de la MRC, puisque quand il y a des informations importantes pour les entrepreneurs, nous les affichons sur la passe Facebook. Donc, premier rôle du SDLR, c'est de l'accompagnement. Deuxième rôle, c'est de soutenir les entreprises en leur proposant du financement dans le cadre de fonds que le ministère nous demande de gérer. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère nous a délégué la gestion du fonds du programme d'aide d'urgence au PME euh, qui a été lancé euh, au printemps dernier et de son nouveau volet, l'ARAM, qui fait l'objet de la présentation. On travaille également sur une euh, politique euh, Amis des aînés, MADA. On travaille également, on est le représentant également, euh, pour euh, la FLAC qui, qui organise euh, un plan de développement euh, communautaire. Donc, le rôle du SDLR est très large. Et encore une fois, c'est un rôle d'accompagnement et on essaie de mettre de l'huile dans le moteur. Alors, pour faire tout ça, ben on a, il y a une équipe. Donc, je ne vais pas être très polie parce que je vais commencer par moi-même. Donc, Valérie Pichot, je suis la directrice de ce service. Et vous voyez à l'écran donc les différentes personnes qui sont... Là pour, et qui travaille assidûment dans cette équipe à mes côtés. Euh, marie andré alari commissaire au tourisme. Euh, quand j'ai vu les noms des personnes qui étaient inscrites, je pense que beaucoup d'entre vous euh, la connaissent. Euh, Achirou Nassirou, que vous allez rencontrer si ce n'est euh, déjà fait, qui lui est conseiller aux entreprises, et c'est lui qui va s'occuper euh, de la gestion de l'AIRAM, puisque c'est lui le spécialiste euh, en finance de l'équipe. Vanessa Munoz, qui elle est conseillère au développement social et local. Euh, Vanessa est actuellement en congé maternité, mais devrait nous revenir euh, en janvier. Marie-Christine Fournier, qui elle aussi est conseillère au développement euh, aux entreprises et qui s'occupe particulièrement de la politique MADA. Lucie Didier, conseillère au développement communautaire. C'est elle qui gère euh, tout le volet FLAC, fondation André et Lucie Chagnon. Et Patricia Degré, notre secrétaire, qui est la personne un peu indispensable au service, puisque c'est elle qui va comment dire, diriger les appels, fournir des renseignements, etc. etc. Voilà pour l'équipe du SDLR. Alors, un rappel sur ce qu'était le programme d'aide d'urgence au PME. Donc, c'était un prêt, contrairement à ce qui avait pu être compris par par certains, au vu de la communication du gouvernement, ce n'était pas une subvention, mais c'était un prêt, de hauteur de 50 000 dollars maximum. Donc, qui dit prêt, hein, dit qu'il devait y avoir euh, forcément un remboursement de la, part des, euh, de la part des personnes qui obtenaient ce prêt. Le prêt était un taux à, à, à 3 le taux du prêt était de 3%, c'est-à-dire que c'était un taux quand même qui était préféré, préférentiel. Il y avait un moratoire de trois mois pour le capital et intérêt, puisque c'était de l'aide d'urgence, si on ne connaissait pas encore le, euh, le, le, le détail euh, du déconfinement, avec un amortissement sur 36 mois. Il s'adressait aux PME euh, issus de tous les secteurs d'activité, y compris les coopératives, y compris les entreprises d'économie sociale. Euh, ainsi que euh, celles qui avaient des économies, des, comment dire, des activités d'économie marchande. Et l'objectif de cette aide d'urgence était de couvrir le manque de liquidités occasionné par la pandémie. Je me rends compte que je parle au passé, mais en fait, ce programme d'aide d'urgence est... Euh, Comment dire, continue à exister. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre volet qui n'existe plus. Donc, si vous n'avez pas candidaté et que vous correspondez aux critères, eh bien, vous pouvez tout à fait euh, établir et remplir une demande de subvention pour cette aide d'urgence. Alors, euh, récemment, le gouvernement a annoncé un autre volet qu'il a appelé AERAM. Et en fait, euh, ce volet s'adresse uniquement aux entreprises qui sont situées en zone rouge et qui ont dû fermer parce qu'elles sont situées en zone rouge. Alors, Nassirou va, dans un deuxième temps, vous expliquer le détail, vous montrer le détail des entreprises qui sont, qui sont concernées. Mais ça, c'est, je dirais, le premier point qui est important à avoir en tête. Et la particularité de l'ARAM, contrairement à l'aide d'urgence que je viens de vous voir, c'est qu'une partie du prêt octroyé peut se transformer en pardon de prêt jusqu'à une hauteur de 80% du prêt octroyé. Et là aussi, ça fonctionne au moins le mois. Il peut y avoir un maximum de 15 000 dollars par mois de fermeture. C'est-à-dire que ça fonctionne, encore une fois, à mois le mois, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité quand les zones rouges, quand éventuellement il y aura des évolutions sur les zones rouges ou sur les zones oranges. Alors, ce préambule étant fait, je vais laisser la parole à Nassirou qui maintenant va vous expliquer dans le détail qu'est-ce que l'AIRAM et comment ça fonctionne. Merci Valérie. Bonjour à tous. Vous m'entendez, j'imagine Donc, euh, peut-être avant de commencer, je vais prendre juste une minute pour exprimer mes pensées et mon empathie de manière générale à l'ensemble de la communauté d'affaires ici présente, euh, dans la situation pandémique à 100 sans doute affecter de manière considérable euh, vos entreprises. Donc, euh, comme le disait Valérie, nous sommes de vos côtés et toujours de vos côtés pour vous accompagner et vous orienter dans ces moments exceptionnels et difficiles. Donc, concernant la particularité de l'ARAM, qui est l'aide aux entreprises en, en région en alerte maximale, c'est qu'il y a euh, un élément qu'il faut tenir en compte. Un minimum de 10 jours est requis pour que de manière globale, euh, le, le volet ARAM soit applicable dans la région concernée. Donc nous, la Matawini, on est rentré en zone rouge à partir du, euh, du 31 octobre. Donc à partir du 10, la ARAM, elle est applicable. Et le gouvernement a, a déterminé les différentes entreprises qui sont... Admissibles à ce programme ainsi que les dépenses. Pour les entreprises, il s'agit essentiellement des restaurants, des bars et les discothèques, les microbrasseries, les saunas, les spas, les, les cinémas, les auberges de jeunesse, les institutions muséales, les centres de conditionnement, donc de manière physique, les gyms et autres, donc les casinos, les maisons de jeu, les parcs d'attractions, les arcades, ainsi de suite. Donc les dépenses, autour des dépenses, et il s'agit essentiellement des dépenses fixes, donc les charges fixes des entreprises dont la liste énumérée ici est exhaustive. Donc euh, c'est des frais relatifs au, au bail commercial, donc euh, la partie qui n'est pas couverte par un autre programme, mais on y reviendra dans la partie plus formulaire. Vous avez les intérêts liés aux prêts hypothécaires, donc les taxes municipales et scolaires. Vous avez euh, l'électricité, les gaz naturels. Euh, vous avez vos services de télécommunication, les frais d'assurance et de les frais de permis ou d'association. Donc ça, c'est l'ensemble des listes. Donc la particularité de ce fonds, donc, au départ, il est un prêt. Donc maintenant, entre les entreprises qui sont admissibles peuvent bénéficier d'un pardon de prêt qui peut, qui peut atteindre jusqu'à 80% du prêt octroyé pour un maximum de 15 000 par mois de fermeture, donc, et le taux est de 3% pour la partie prêt, effectivement. donc le moratoire, trois mois sur les capitales et les intérêts, et également euh, la période est de 36 mois excluant le moratoire, et le prêt peut être remboursé à tout moment sans pénalité. Maintenant, pour ce qui concerne le formulaire de manuel Global, je ne sais pas Valéry si on peut agrandir un petit peu. Merci. Donc, euh, euh, bon, ça va aller pour le prêt donc ça c'est le formulaire qui serait en ligne dans les heures cursives si c'est pas fait que vous allez remplir dans les jours à venir et que nous on va passer pour l'analyse de Manel global. donc euh, vous avez la première coche au tout début. il y a des entreprises qui ont reçu l'aide d'urgence aux petites moyennes entreprises donc euh, lors de la première phase si vous êtes dans le cas concerné de manière générale, donc euh, vous, vous allez cocher euh, le, le, la, le, le, le petit le petit carreau. Sinon, vous laissez tel. Et puis on va vous passer à la à, à la section numéro 1. La section numéro 1, ça concerne de manière globale les coordonnées de l'entreprise. Que ça soit votre numéro d'entreprise que vous pouvez chercher au niveau du du registre des entreprises, mais nous à notre niveau on va aussi le faire pour corroborer de manière générale les informations sur l'identification de l'entreprise. Donc euh, maintenant, c'est les coordonnées globales de l'entreprise. Le, le, euh, le deuxième rectangle, c'est lié à la personne qui s'occupe de la demande de manière globale, que ce soit, ou, ou, soit le gestionnaire ou le, le responsable de la demande. Puisqu'une demande, elle peut, être, euh, elle peut être faite par une autre personne et qu'elle est gérée par cette dernière. Et le troisième rectangle, c'est de manière générale les coordonnées des, des différentes personnes. Maintenant, l'actionnaire. L'actionnariat, ça, c'est pour identifier la, les proportions de détention des actions de l'entreprise. Pour comprendre, donc, nous, on va se servir à partir de 25% de détention du capital. Les différentes personnes ou entreprises doivent y figurer dans cette partie, qu'elles soient une personne physique ou morale pour des fins de vérification parce qu'il y a des vérifications qu'on devrait faire à Donc pour ce qui concerne la diapositive suivante. Donc euh, maintenant pour cette partie donc euh, ce serait la description des activités de votre entreprise si vous avez de manière je, euh, de décrire vos biens ou vos services ou les deux à la fois parce qu'il y en a des certaines entreprises qui produisent et des biens et des services. Donc vous allez nous faire la description donc votre secteur d'activité euh, maintenant, si c'est le volet ARAM que vous demandez, c'est de l'énumérer euh, ainsi. Ensuite, nous avons euh, le nombre d'employés, donc de nous mettre votre nombre d'employés, la date d'entrée en activité de votre entreprise. Ça existe aussi dans, votre, dans le registre des entreprises que vous allez trouver. Pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, vous pouvez nous mettre votre dernier chiffre d'affaires dans vos états financiers 2019 et la date de votre fin d'exercice. Chaque qu'un exercice financier, il dure une année, soit 12 mois. Donc ça peut être du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous avez juste à nous indiquer ça à ce niveau. Donc maintenant, la, situation, la description de la situation de l'entreprise. Donc ici, on est dans un cas où il parle de maintien, de consolidation ou de la relance des activités. Donc, par exemple, c'est le passage à la zone rouge a, a entraîné soit une diminution de vos activités ou la fermeture totale des de, de l'entreprise. Par exemple, un restaurant, en cas de fermeture, il a la possibilité de faire des take-out. Donc, c'est de nous expliquer que pour consolider ou maintenir les, les, ces, ces activités, malgré la, la fermeture, ils sont virés à faire du take-out. Ou d'autres initiatives prises qui peuvent être la, euh, des négociations au niveau des fournisseurs pour avoir des assouplissements ou des autres partenaires financiers ou, quand, ou dans le cadre de la relance ça peut être le virage numérique de l'entreprise pour qu'elle soit plus visible ou ça peut être dans un cadre de maintien de contact avec les clients, relations clients et autres donc euh, la deuxième partie d'expliquer les besoins financiers liés à, à la COVID, c'est d'expliquer de manière globale l'impact de la COVID sur l'entreprise. Donc euh, nous, les états financiers 2018 ou 2019, nous permettrons de vérifier de manière globale l'impact de la COVID-19 sur les entreprises, puisqu'on aura quelque part les intérimaires. Donc maintenant, la description de vos besoins financiers. Donc, comme ça a été spécifié dans le formulaire de manière globale ici, vous voyez, tous les items qui ont des astérix devant sont admissibles au pardon de prêt, donc à l'ARM. Seulement ceux qui ont des astérix et la liste énumérée ici, elle est exhaustive. Donc, il s'agit du loyer, il s'agit des intérêts hypothécaires, il s'agit également de, des frais d'assurance, il s'agit de vos permis d'association et autres, tous ceux qui ont des asterisques. Maintenant, il arrive que pour des, une perpétuelle remise et reprise d'activité, vous pouvez faire une demande pour l'achat d'inventaire et autres. Donc, tous ces éléments doivent être spécifiés. Donc, dans le cadre de ce formulaire, nous, au sein de la MRC Matawidi, on analyse les dossiers dans les charges fixes maximum par mois sont de 18 750 dollars par mois. Au-delà de 18 750 dollars par mois, ce qui fait qu'en appliquant les 80% de 18 750, vous êtes à 15 000. Si vous dépassez ce montant, ça veut dire que votre dossier serait dirigé automatiquement vers le pacte à travers Investissement Québec. Donc Maintenant, la suite, c'est de savoir l'entreprise quand est-ce qu'elle est fermée euh, ou l'entreprise... Euh, maintenant les éléments concernant votre entreprise de manière globale. Donc Valérie, la page suivante. Donc ici, si vous avez d'autres informations pertinentes qui viennent appuyer votre dossier, c'est de les énumérer à ce niveau, que ce soit la mise à pied de, de, de, de vos employés et autres. Maintenant, ici, euh, la, la section 4, elle concerne de manière globale les autres aides auxquelles vous avez appliqué, que ce soit le code d'urgence, que ce soit l'aide au loyer, dont on va revenir un peu plus tard là-dessus, et aussi toutes les autres, que ce soit aussi l'aide au PME, si vous avez coché au tout début, si vous avez eu l'aide aux petites ou aux moyennes entreprises lors de la première vague de, euh, de mars. Ensuite, nous aurons besoin des, docu des les documents suivants, donc euh, les derniers états financiers de votre entreprise, donc 2018-2019 pour comprendre la tendance de la santé financière de votre entreprise, les intérimaires de votre entreprise, donc les plus à jour, donc avec les parties état de résultats et les bilans, pour comprendre quels sont les différents, au cas où vous avez oublié d'indiquer de manière spécifique dans la section 4 les aides auxquelles vous avez eu droit. Normalement, on devrait les voir dans la partie bilan. On aurait besoin aussi de votre budget des caisses pour les 12 prochains mois, et aussi toutes les pièces justificatives pour, pour avoir accès au pardon de prêt. Donc en français facile, ça veut dire la subvention. Et aussi le bilan personnel à jour des, des différents actionnaires avec plus de 25% de, de détention de capital. Et autres documents, si vous avez à votre disposition. Donc, donc la, cette dernière partie, la section 8, elle est liée par rapport à votre, euh, à votre engagement et aussi à, à, à la euh, cité de, de vos données. Donc l'engagement que vous prenez, puisqu'il y a une signature qui vous engage, qui engage les données que vous nous avez transmises sur lesquelles nous, nous allons baser notre analyse. Donc euh, que votre entreprise exerce au Québec euh, plus euh, euh, au moins une année, que ce soit que vous n'êtes pas en, en phase de fermeture ou l'entreprise n'est pas en faillite et, et que vous n'avez pas fait de demande au niveau du pacte et l'ensemble des éléments. Donc, vous allez signer votre fonction et la date de, de l'envoi de la documentation. Pourquoi c'est important Mais je vais revenir là-dessus. C'est parce que les programmes sont multiples et variés et on va parler tout à l'heure, je vais m'apaisantir un, un peu plus sur la partie euh, location loyer, puisqu'il y a quand même d'autres programmes alternatifs, dont l'aide d'urgence au, au, au loyer commercial, qui a été euh, annoncé par le gouvernement fédéral, mais qui n'est pas entériné par la Chambre communes. Une fois que ce serait fait, ça risque d'avoir deux fonds, euh, deux subventions admissibles, mais vous ne pouvez être admissible qu'à une seule. Donc, la diapo suivante. Donc, là, pourquoi je vous, mets, je, vous, je vous ai parlé tantôt du programme PACTE pour ceux qui dépassent euh, le volet ARM dans sa partie euh, montant, max, et, montant maximal, donc de 15 000 donc, euh, pour, pour ces dossiers. Donc, en ce moment, la personne avec laquelle vous devrez traiter, ce serait M. Marc-André Boivin, qui est directeur de compte principal chez Investissement Québec. Donc, voici ses coordonnées euh, affichées ici. Si vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers qui sont là pour vous. Vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez envoyer un courriel à info.matawimi.org. Ou également, vous laissez un message euh, au numéro de la MRC 450-834-5441 au poste 7080. Et c'est Patricia euh, qui va euh, ensuite euh, réceptionner vos appels. Et si elle n'a pas la réponse, l'adresser directement à euh, Nassim. D'autre part, tous les formulaires, pas tous les, mais le formulaire concernant euh, l'ARAM ainsi que le programme d'urgence sont disponibles sur le site web euh, du SDLR, à savoir www.développementmatagony.org. Vous allez dans l'onglet « Nos services »,« Fonds et programmes », et là, vous voyez AERAM avec l'explication de ce qu'est l'AERAM. Il y aura également la présentation euh, qui vient de vous être en faite, qui sera euh, mise en ligne, hein, euh, et également le formulaire que vous pouvez, euh, que vous pouvez remplir. En attendant, si vous avez des questions, en attendant qu'on vous réponde, vous pouvez déjà commencer à préparer les documents qui vous sont demandés. Là, je vous ai mis juste une copie d'écran pour comment dire, l'aide d'urgence. Vous voyez ici, vous avez le www.matawini.org avec donc l'adresse que, que je vous citais tout à l'heure. C'est également, on a aussi fait un onglet COVID, c'est également dans l'onglet « COVID ». Donc là, vous avez tous les éléments d'information que vous allez pouvoir obtenir. Et puis encore une fois, si vous n'arrivez pas à trouver l'information dont vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Alors, la présentation est maintenant terminée. Euh, on va passer à la période de questions alors dans le clavardage euh, Nassirou il y avait oui. une question il y avait une question concernant les camps de vacances avec hébergement savoir s'ils étaient euh, admissibles même question pour centres de vacances et résidences de tourisme bon, pour, pour, les, pour, les centres de, pour les camps de vacances puisque les, les camps de vacances n'ont pas été fermés pendant la période des zones rouges donc pour la ils ne sont pas admissibles donc on a, je pense c'est un point qui a été évoqué donc les camps de vacances ça ne fait pas partie de la liste qu'on vient à l'instant d'évoquer Ok. les centres de vacances et les résidences de tourisme les centres de vacances oui c'est madame Coulombe qui a posé cette question peut-être que vous pourrez toujours, euh, vous pourrez toujours euh, préciser. Euh, je reviendrai ensuite sur euh, les camps de vacances. Mais euh, euh, centre de vacances, Madame Coulombe, est-ce que vous pouvez préciser exactement votre question, s'il vous plaît? Voilà, vous m'entendez? Oui. Alors, camps de vacances, euh, bien oui, effectivement, ils ont toujours été fermés depuis euh, que ça a été décrété par la santé publique euh, à la fin du mois de mai. Euh, maintenant, il y a eu des aménagements qui ont été permis pour ceux qui avaient la certification centre de vacances, ce qui est le cas pour tous les camps de vacances. Euh, C'est la CTQ cette fois qui offre cette certification, mais ce n'était pas pour ceux qui, pouvaient, qui faisaient de l'hébergement ou alors si c'était euh, donc des camps de jour, mais si c'était en hébergement, ça devait être pour les familles, par exemple, en respectant les, les critères de la santé publique. Donc là, on devenait davantage des résidences de tourisme, des, euh, des locataires locateurs de chalets. Donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, y a eu une permission cet été d'être locataire d'un chalet, mais elles se rétrécissent de plus en plus, les directives de la santé publique. Alors, ça a un impact là, forcément, là, maintenant que nous sommes en alerte rouge. Puis, euh, je voulais savoir si ça avait, euh, si l'ARM pouvait, dans notre cas, aussi être euh, disponible. Bon, en ce qui vous concerne, là, euh, malheureusement, je n'ai pas vu des détails spécifiques pour des camps de vacances. La liste que je vous ai énumérée dans le document, à date, c'est ce qu'on a. Mais vous savez, les programmes du gouvernement changent au fur et à mesure. Mais en ce moment, à date où je vous parle, les centres de vacances, non. À date où je vous parle. Donc, je n'ai pas vu un élément, mais vous pouvez peut-être prendre attache avec avec euh, Investissement Québec. On s'occupe plus de la partie tourisme. Probablement, il y a quelque chose pour vous là. C'est un programme d'investissement Québec, il faut peut-être les approcher ensemble. Je posais la question parce que j'avais fait les recherches pour le pacte. Oui. Euh, parce que j'étais certaine de comprendre si les camps de vacances, centres de vacances et résidences de tourisme étaient éligibles et ce n'est pas le cas. OK. Euh, pour ça que là, je voyais l'ARM, je me disais peut-être qu'il y a eu un ajustement avec l'ARM, mais ça ne semble pas être le cas non plus. Est-ce que vous, vous avez une idée pour la, de la raison pour laquelle les centres de vacances et résidences de tourisme sont exclus de ces programmes? Ça m'aiderait à comprendre un peu. Ah, honnêtement, honnêtement, madame, je ne connais pas les motivations du gouvernement pour telle ou telle raison. Mais en tant que citoyen, je pense que vous pouvez probablement adresser une note, que ce soit à la ministre, pour que vos doléances soient prises en considération. Mais à date, nous, les instructions qu'on a et les entreprises euh, admissibles, il euh, n'y a pas de centre de vacances en ce moment. Mais comme je vous disais tantôt, il se peut que le programme soit aménagé pour euh, satisfaire l'ensemble des différents secteurs d'activité parce que l'angle excusez-moi mais si je peux me permettre c'est encore une interprétation parce que je suis comme d'assirou hein, je ne suis pas dans le secret du, euh, du ministère mais l'angle qu'ils ont pris quand ils ont fait le programme a été vraiment un angle par rapport aux zones rouges c'est-à-dire tout ce qui pouvait être ouvert et tout ce qui a dû être refermé donc il y avait cette fameuse liste et je pense qu'ils ont pris cet axe-là de travail euh, plutôt que une vision euh, une, une autre vision qui peut effectivement euh, sembler injuste mais malheureusement c'est la réalité dans laquelle, nous, dans laquelle nous sommes alors il y avait une autre, euh, il y avait une autre question Nassirou euh, de Madame Tellier. est-ce que les salaires qui ne sont pas subventionnés sont admissibles euh, pour, pour, pour, pour les parties salaires, les salaires, les charges, les avantages sociaux, euh, que ce soit les cotisations sociales patronales, les impôts et les taxes sont exclus, ainsi que les autres prêts fixes. Donc de manière globale. Mais pour une, euh, vous pouvez faire une demande dans, dans le cas spécifique si vous voyez dans, dans le formulaire il y a une partie salaire, mais la partie salaire n'est pas soumise au pardon de prêt mais vous pouvez, faire un, vous pouvez faire une demande pour la partie salaire qui n'est pas couverte par un autre programme. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Tellier Madame Tellier Alors, ensuite, il y a à l'abri, suis Yves Maillet, à l'abri du euh, Est-ce que vous aviez une question Non Un message. Alors, euh, Madame Morin, nous so je lis votre message. Hein. Nous sommes une imprimerie grand format établie à sainte émélie depuis 16 mois. Nos revenus ont plus que considérablement baissé depuis plusieurs, euh, puisque plusieurs de nos clients ont fermé et nous n'avons pas encore de boutique en ligne pour être visibles tous. Est-ce qu'il existe une aide pour nous euh, Madame Morin, ce que je vous conseillerais de faire, c'est peut-être de parler à Nassirou en privé, parce que là, euh, nous on peut vous conseiller de travailler sur une boutique en ligne. Euh, on... Appelez Nassirou après la présentation, il va vous en, il va vous en parler nation vas-y, je te laisse peut-être aller dans un sens peut-être complémentaire. Bon, on peut toujours les conseiller avec le CETEC, mais ce qui est sûr, dans ce qui concerne le, euh, notre ordre du jour d'aujourd'hui, par rapport au programme A.R.M. Euh, l'entreprise le, n'est pas admissible. Mais néanmoins... Euh, euh, Madame peut m'appeler à tout moment et on pourra en discuter des, des pistes alternatives concernant son entreprise. Euh, vous faites, euh, Madame, vous faites le numéro de la euh, MRC, donc 450-834-5441, et euh, vous faites le poste 7086, et vous, aurez, vous laisserez un message à Nation. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je regarde le clavardage. Je ne vois pas d'autres questions. Non Bon, non, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Euh, euh, si Peut-être, a... Valérie, si tu permets, je peux apporter quelques précisions euh, oui. par rapport au loyer commercial. Oui. Donc, oui. le loyer commercial, comme vous savez, euh, je disais tantôt, il y a un programme euh, fédéral qui, qui va sans doute couvrir jusqu'à hauteur de 90% le loyer commercial. Donc, à date, ce programme n'a pas été entériné par la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises qui vont faire les, la demande dans le cadre de l'ARM la, de Donc, euh, si, le montant que vous allez demander. Nous, donc, euh, on, euh, le programme, juste à titre d'information, finit le 31 mars. Donc, nous, on va libérer le montant pour le mois de novembre et le mois de décembre. Et donc, si d'ici la fin de décembre, donc, euh, vous aurez les 100% du montant que vous allez demander. Donc, vous après, après l'encaissement du montant, vous avez trois mois de moratoire. Donc, à, imaginons que la demande a été traitée et que vous avez le décaissement. Le début du moratoire commence en décembre. Donc, on aura décembre, janvier et février. Donc, après février, vous allez nous envoyer de manière globale les pièces justificatives pour avoir accès au pardon de prêt. Et si, entre temps, concernant le loyer, vous avez appliqué pour la partie fédérale, la partie fédérale pour aller chercher les 90% du, du, de, de votre montant, ça veut dire que vous avez cumulé deux assouplissements, euh, deux assouplissements, euh, si vous voulez, euh, gouvernemental, que ce soit au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc, nous, en libérant le montant, vous allez signer un engagement. Si toutefois, vous n'avez pas appliqué au fédéral, donc euh, avant de, vous, euh, de, de, de prendre en considération le pardon de prêt, vous allez nous signer une lettre d'engagement. Si vous avez pris les 90 du gouvernement, en ce moment, le montant que vous avez pris au niveau du loyer commercial serait considéré comme un prêt. Il ne serait pas admissible au pardon. Pourquoi Puisque vous avez pris la partie au niveau fédéral. Donc c'est là où c'est important de prendre ça en considération. Je ne sais pas si c'est compris de tous ou si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires De toute façon, avant d'avoir... Au début, dès que vous encaissez le montant, le montant c'est un prêt. C'est une fois qu'on aurait reçu l'ensemble de la documentation que les dépenses admissibles pourront bénéficier de, de prêts jusqu'à hauteur de 80% pour un maximum de 15 000. Et si, avant l'analyse, vos dépenses fixes dépassent 18 750 votre dossier serait dirigé automatiquement vers Investissement Québec. Pourquoi Puisque vous dépassez largement le montant admissible de 15 000 dollars qui est autorisé à être traité par les MRC. En partant, en partant au pacte, vous avez les mêmes assouplissements et que c'est plus rentable et plus favorable pour vous autres. Asirou, une question de Mme Tellier. Oui. Euh, si on a obtenu l'aide de 40 000 dollars, est est-ce est qu'on est admissible pour le aram Oui, si vous avez reçu euh, le compte d'urgence et que vous, faites, vous êtes parmi les entreprises admissibles. Donc, à, à, à, à l'ARAM, vous pouvez aussi appliquer pour ce pour volet. Maintenant, c'est l'analyse qui va déterminer. Pourquoi? Puisque vous savez, euh, avant de donner un accord, ça prend quand même la santé financière de l'entreprise. Je sais pas, je prends un exemple, un restaurant qui a eu la, le compte d'urgence et que maintenant il y a l'ARM, le volet, donc il peut appliquer aussi. Donc c'est à nous indiquer que l'entreprise a bénéficié du compte d'urgence comme c'est indiqué dans euh, le formulaire. Madame Coulombe, euh, est-ce que tu as des informations quant aux 20 000 dollars de prêts additionnels annoncés par le fédéral en octobre suite au prêt de 40 000 dollars de l'été euh, euh, Non, je n'ai aucune information à ce sujet, mais je peux faire des vérifications et revenir à Madame Coulombe. Je pas au courant de. de, de, je, de je, additionnels. Je, je crois qu'il y avait en ligne. Euh, Julie de la FADC, est-ce que Julie, si tu es là, tu, peux, tu as toi une, une information à donner à Madame Coulomb ou, ou pas Oui, Julie est là. Bon, oui, bonjour. Il euh, y a un client qui m'a dit que ce n'était pas encore en ligne, mais que ça l arriverait bientôt au niveau de Desjardins. OK. C'est de rappeler le directeur de compte, puis aussitôt que ça va être en marche, bien, les, euh, les demandes vont pouvoir être acceptées. OK. Ça répond à votre question, Madame Coulombe Parfait. Merci. <rire> Je transmets. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, j'en vois une dernière. Euh, C'est Monsieur Chichenzo. Euh, qui demande s'il peut entrer en contact avec l'établissement en question pour le cas de l'Afrique. Euh, Qu'est-ce que vous entendez, monsieur, par l'établissement en question Bon, peut-être pour, pour une réponse, peut-être ce n'est pas un programme d'exportation ou d'implantation d'entreprise, on est dans un volet purement de zones rouges, donc euh, spécifiques euh, au contexte québécois et de la Nodaire en particulier. Donc, je ne sais pas. Euh euh, monsieur Tchichen, Ch... je vais dire Monsieur Tchichen, excusez-moi, Monsieur Tchichen. Euh, a, a dû quitter, je viens de le rebrancher, de le faire rentrer de nouveau en réunion. Donc, euh, simplement par rapport à votre question, monsieur, c'est clairement un programme qui s'adresse aux entreprises québécoises installées au Québec, donc euh, qui ne concerne en rien l'exportation de, de quelques mesures, de qu puisse, qu'elles puissent se faire. Mais elle peut prendre la tâche avec Québec international ou d'autres oui. programmes spécifiques. Où tout nous à fait. Pour d'autres informations supplémentaires. Tout à fait, tout à fait. Euh, écoutez, je ne vois plus d'autres questions dans le clavardage. Euh, si jamais d'autres questions vous revenaient, n'hésitez pas à nous les faire passer, comme je disais, par courriel, voire par téléphone. Ça nous fera plaisir de vous euh, de répondre. Allez sur le site web... De Comme je vous le disais, du, du SDLR, euh, www.développementmataouini.org. Et comme ça, ben, euh, si jamais il vous manque encore des, euh, des réponses, n'hésitez pas, on est là. Il y a le formulaire, tout est en ligne. Et euh, ensuite de ça, on passera très vite. Le premier, prochain comité d'analyse euh, va se tenir mardi. Donc, euh, on va tenir un comité d'analyse avec euh, les élus euh, une fois par semaine. C'est ce, euh, ce qui a été décidé pour accélérer l'accès au, au fond. Il ne reste plus qu'à vous remercier, à remercier Nassirou pour tes explications bien claires. Vous remercier de votre participation et puis ben, vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans ces temps un peu, un peu incertains. Merci encore et puis bonne fin de bonne fin de journée.